Laisse-moi te dire comment cette pièce de monnaie m'a sauvé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et même ma vie. Le principe est simple, cette pièce de monnaie a un côté pile, et un côté face. Et ces deux côtés sont juste indissociables. Et bien ça m'a fait prendre conscience d'une chose. Un, ce que je fais, il va y avoir des gens qui vont l'aimer. Deux, ce que je fais, il va y avoir des gens qui vont le détester. Aujourd'hui, qui je suis, il y a des gens qui vont aimer ça. Qui je suis Il y a des gens qui vont détester ça. Aujourd'hui, plus je vais briller et plus, finalement, je vais avoir des gens qui vont être dans mon ombre, dans mon côté ombre. Si tu acceptes que dans ta vie, c'est comme cette pièce de monnaie, tu as des côtés qui vont être indissociables, tu vas gagner de temps, de l'énergie, une tonne de questions inutiles et tu vas pouvoir avancer. Qu Qu'est-ce t'attends pour implémenter ça dans ta vie Cette énergie de la chaîne qui te permet de faire passer ta vie à un niveau supérieur, head and et life